Balance et ascendant Balance, euh, je vous propose une petite vidéo un peu spéciale sur euh, vos forces. De la même manière qu'il y a quatre éléments, et eh bien vous avez quatre forces importantes qui sont constitutives hein, de votre personnalité. L'une de ces quatre forces, euh, euh, c'est la diplomatie. Alors je ne sais pas si c'est la première, hein, ça n'a pas d'importance, en tout cas, vous êtes un diplomate de première, d'ailleurs on trouve beaucoup de membres du corps diplomatique parmi les balances. Euh, pourquoi? Parce que, bon d'abord vous avez le sens de l'équilibre, de la justice, euh, vous ne voulez pas de conflit. Hein. Vous êtes, euh, de tous les signes du zodiaque, celui qui déteste le plus le conflit et qui va donc tout faire, pour que il n'y ait pas de conflit, que ce soit en famille, que ce soit au bureau ou que ce soit entre les pays. Hein. Il y a une volonté de, de trouver un consensus, de trouver un moyen terme, voyez une juste mesure. Vous êtes vraiment le signe de la juste mesure. Donc euh, le sens de la diplomatie fait intimement euh, partie de vous. Après, bon, si vous avez un ascendant euh, bélier ou, euh, ou sagittaire, évidemment parfois vous vous laisserez euh, emporter, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas euh, diplomate. Hein? Euh, au bout du compte, euh, vous vous arrangerez toujours, euh, dès qu'il y a l'ombre d'un conflit qui se présente, vous vous arrangerez toujours pour trouver des solutions, pour euh, euh, faire en sorte que les gens s'entendent. Hein. Euh, vous pouvez être avocat aussi, vous hein, voyez, il y a toujours deux parties. On retrouve euh, euh, la balance, euh, c'est-à-dire le symbole hein, de votre signe avec les deux plateaux qui doivent être euh, à la même hauteur. Hein. Donc euh, pour cela, votre euh, Sens de la diplomatie est absolument indispensable. Musique Deuxième force puissante, c'est votre charme. Alors, ça, vous êtes, euh, euh, comment dire, vous en avez beaucoup grâce à votre planète maîtresse, Vénus, vous êtes né avec ce charme, vous savez l'utiliser pour obtenir ce que vous voulez, euh, vous, vous savez l'utiliser aussi dans votre... Euh, quand vous êtes euh, diplomate, hein, euh, le charme joue beaucoup dans votre façon d'arranger les choses, euh, et puis bon, vous aimez séduire, hein, ça c'est une chose à laquelle euh, aucune balance peut, peut euh, réfuter quoi que ce soit. Hein. Vous aimez séduire, vous aimez être séduit, vous aimez la beauté, euh, euh, la beauté des êtres, la beauté des objets aussi, des choses, de, de tout, hein. vous êtes un, un esthète euh, donc, euh, et euh, tout ça fait partie de votre charme, de votre euh, euh, volonté de euh, de séduire euh, ceux qui vous entourent, et, mais pas euh, forcément euh, Toujours pour des histoires d'amour. Hein? C'est vraiment que vous avez besoin de plaire. Et si vous avez le sentiment de ne pas plaire, tout va de travers. Une autre de vos forces, c'est votre... Bah ça va avec le reste, c'est votre volonté d'équilibre, d'équilibrer les choses. Hein? Euh, par exemple, vous avez des enfants eh ben vous allez euh, faire en sorte de donner à chacun la même chose. Euh, pareil avec votre conjoint, donc ça va être un petit peu difficile, hein, je ne vous le cache pas, euh, ce désir d'équilibre, cette force qui est la vôtre d'établir un équilibre au sein euh, de la famille, au sein euh, du service ou du bureau où vous travaillez, ça va vous demander du boulot, hein? ça ne va pas être donné d'avance puisque les autres, ils ne sont pas forcément comme vous. Hein? Mais bon, c'est une force dans la mesure où euh, personne ne peut euh, dire euh, que l'équilibre n'est pas une bonne chose. Hein? Donc euh, partant de là, euh, vous avez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez, hein? de trouver euh, cet équilibre. Alors il euh, y a aussi le fait de, de, de vouloir vous euh, équilibrer vous-même, d'avoir un développement personnel qui va vous permettre d'être euh, en équilibre. Et une personne en équilibre, ça veut dire qu'elle est en synchronicité avec sa vie, et ça c'est une drôle de force. On termine avec euh, Bon, une force évidente hein, chez beaucoup de Balance, la créativité. Vous êtes quelqu'un de créatif, vous aimez les arts, les arts plastiques, les arts sous toutes leurs formes, la danse, la peinture, vous aimez travailler, faire des choses avec vos mains, enfin bref, vous êtes quelqu'un, euh, si on vous met dans un atelier ou qu'on vous lâche euh, dans n'importe quel endroit où vous pouvez créer quelque chose, vous savez quoi faire. Vous avez ça en vous hein, depuis le début, et même chose avec la musique, avec... Euh, vous adorez hein, euh, la musique euh, sous toutes ses formes, euh, je sais pas, il n'y a pas un art euh, qui vous est euh, étranger, et si vous ne le pratiquez pas, en tout cas vous euh, le contemplez ou vous l'écoutez, euh, euh, bref, ça fait, euh, euh, vous vous sentez euh, pareil, c'est une question d'harmonie et d'équilibre. Hein? Vous vous sentez en harmonie quand vous êtes euh, euh, en, en phase avec un art, quel qu'il soit, euh, ça fait partie de, de votre équilibre et de, de votre façon d'exister.